Wow. Les Indiens seraient-ils arrivés en Savoie La froidure hivernale s'estompe dans la montée et la récompense est à l'arrivée sur la crête avec un magnifique panorama, d'un côté la chaîne des Alpes avec le Mont Blanc saupoudré de neige et de l'autre le lac du Bourget si calme et si bleu. La balade au Revard se termine et nous rentrons à travers la forêt.